Délicieux ce carrefour là en... Uniquement priorité à droite mais celui là aussi mais qu'est-ce qui se passe Y'a plus de tricolore en Ile-de-France ou quoi Ça va être sympa, vas-y chef. <rires> Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, une bonne semaine, un bon week-end, que vous êtes prêts pour lundi j'ai fêté mon anniversaire ce week-end donc j'attaque la semaine tranquille mais non il y a un allume cigare sur sa BM j'avais jamais vu ça c'est extrêmement stylé théoriquement complètement inutile parce que fumer à moto c'est particulièrement dangereux et interdit mais même à l'époque même si sa moto est vieille à l'époque on tolérait la clope à moto putain Oula! Oh! Et qui s'insère avant de regarder? Oh, il a sûrement été gêné par la voiture, mais du coup, justement, tu fais encore plus attention. Allons, allons, allons. Tout le monde va se ressaisir et on va passer une bonne semaine. En plus, ça sent les vacances là. T'es ce petit fumet de sable et de morito sur la plage. Ça fait bien plaisir. Pardon, je pense que tu t'avais clairement à la poste de t'insérer, mais tu m'as laissé passer. C'est gentil. Ah, je veux le temps. Bah oui, avant, pas maintenant. Je vous disais l'autre jour que les voitures étaient l'extension de chez nous Puisqu'on continuait d'y faire ce qu'on avait commencé à faire avant de partir euh, Bah Là clairement c'est la continuité de sa salle de bain en fait On était en un pleine séance brushing sans deck Je sais pas combien de temps il va rester parmi nous lui mais La bienveillance, il euh, faudrait que je dise le plus longtemps possible mais j'y crois pas, on voulait pas C'est particulier toute cette portion là dans le noir complet. Je pense qu'à Saint Cloud on a pas payé la note EDF. Pas très sérieux. Sur la dernière vidéo, il y a Tiffan qui me demande quelles sont la référence de mes. Quelle est plutôt la référence de mes gants parce qu'ils sont super stylés. Enfin tu les trouves stylés. <rire> Style Terminator, mis. Euh, un peu, ouais. C'est les. Euh... Alors c'est les Knox. C'est la marque. Le modèle c'est Android. MK2 euh, de mémoire, je suis sûrement en train de te dire une bêtise. Je te mets la référence précise à l'écran. Et moi, je les ai en version. Là, c'est les versions euh, courtes. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent euh, bon, à peine au-dessus du poignet, quoi. Et t'as la version, la version de base. Elle s'arrête euh, là. C'est des gants longs. Euh, euh, tu vois, euh, jusque jusque là, jusqu'à là, au milieu de l'avant-bras. Et euh, comme tu peux le voir ils sont perforés, c'est du cuir de kangourou Alors surprenamment tu vois ils sont hyper épais au dessus Avec les... ça c'est des tiges, enfin des tiges C'est pas des tiges mais tu vois des bandelettes en caoutchouc Anti-retour, c'est à dire que tes doigts peuvent pas se retourner Tu vois si je fais ça c'est le max, je peux pas euh, aller plus loin Donc c'est censé protéger tes doigts du... de... de la casse, tu peux pas casser tes doigts et les retourner Mais étonnamment t'as un super feeling, t'as l'impression d'avoir quelque chose de très fin sur les mains Et j'adore ça euh, voilà moi je les ai pris en cours parce que je suis un peu une princesse et que euh, j'ai besoin de mon confort pour conduire mais les longs sont foutus pareil hein. moi je les ai pris blanc bleu pour aller avec la sv je les ai jamais sortis donc c'était bien la peine mais ça coûte un peu cher mais franchement ça le fait ça fait euh, ça fait genre trois bonnes années que je les ai que je les mets tous les jours ils sont pas abîmés ils sont usés mais ils sont pas abîmés tu vois là le toucher euh, tu sens que le cuir a fatigué mais pour autant il est pas fragilisé euh... non c'est une euh... je suis très content très content tu vois t'as des renforts là sur les paumes et tout comme ça si tu tombes tu glisses et tu te casses pas le poignet. Enfin, ils sont pas mal foutus, ils ont pensé à tout. Il y a deux nouvelles générations qui sont sorties depuis, je crois. Voilà, va faire un tour si ça te plaît. Il est évident que j'ai pas de billes chez eux et qu'il n'y a pas de, de sponsor ou d'accord ou de trucs comme ça ou de réduction hein, même. Du coup, je les désolé, mais tu en auras pour ton argent si tu décides de te promener sur leur site internet. Ça recommence. Mec, il appuie sur le klaxon au lieu du clignotant. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. pour qu'ils étaient, ça a pas l'air d'être pour moi c'est pour un des deux scooters petite pression je vous le cache pas, même quand t'as rien à te reprocher le mec il te regarde comme un cowboy, après il te suit à la trace et il allume les gyros mais bon c'était pas pour moi tout va bien, qui finit bien ça me fait peur j'ai cru qu'il prenait l'intel. De mal à rester calme, je te le dis comment ça me rend fou ce comportement de mongol là, parce que là c'est de la connerie un pur et ça fait 8 minutes que c'est rouge le mec qui traverse tranquille là ils vont en faire du kilomètre hein. là c'est fait pour et ça doit s'apprécier que de la sorte, à mon avis. Incroyable Prise de service 1h45 du matin. Bien joué, mon pote. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui nous servent des bons petits-déjeuners. faut pas le nier. Oh, décidément, elle l'aller au retour. On rebelote les feux orange. En général voilà, c'est plutôt calme ici. Oh là là, il est 2h du mat. Je me lève dans 4h pour aller chercher un camion à l'autre bout de du... l'île de France là. Ça va piquer demain. La journée qui arrive elle va piquer. Allez, 7h30, rebelote. On a dormi deux petites heures, on est reparti. Je vais chercher un camion à Nogent-sur-Marne. Oh, bonheur de la route à cette heure-là. Putain, c'est des années que j'avais pas pratiqué. Wouah Tu vois, le plus gros risque en Île-de-France pour moi, c'est ça. Les camions qui voit un espace et qui se jette dedans et c'est exactement ce genre de truc que je vais aller conduire là Et donc je sais qu'en fait souvent tu fais ça en enfin moi ça m'arrive tu fais ça en toute connaissance de cause c'est à dire que tu fais ça à la rage comme ça, elle va vite parce que tu as vu qu'il y avait euh, un trou, parce que tu as vu que ça allait euh, se boucher, parce que t'as vu qu'il y a quelqu'un qui allait arriver en interfil mais qui est pas encore là donc tu te dépêches sauf que du coup de l'extérieur l'impression c'est que t'es un gros cochon et euh, malgré tout, même si la plupart du temps le bonhomme il fait ça en toute connaissance de cause, euh, alors, il faut pas tomber sur le pourcentage de chance où en fait il t'a pas vu, tu vois, et où du coup euh, t'étais bien plus proche que celui qui pensait. Bref, faites gaffe quoi. Il a failli faire une folie le kangoo là. C'est pas un kangoo, c'est un berlingo. Oh non! J'ai chopé une fiente sur mon cœur tout neuf! C'est pas une fiente, c'est un écosystème en fait! Oh non! Les boules! Oh, J'ai pas de visière solaire là, le soleil c'est assassin! Pff, tue les yeux! D'une agence sur Marne c'est absolument pas ça C'est une oasis sec En plus de ça c'est un peu chiant parce que L'agence est vraiment mal notée Plein de gens font des mauvais critères Genre les mecs a priori ils te Tu fais un état des lieux de rendu un... un état des lieux de Au moment de prendre le véhicule un moment, un moment de le rendre Et, et une fois que t'es parti ils t'inventent des pocs. Ils t'attribuent des... des accrochages Qui sont pas à toi Avec les factures et tout Donc bon on va voir J'espère pas De toute façon c'est pas moi qui paye c'est les boss Mais bon fais chier Ah oh bah merde elle est là l'agence faut que je fasse demi-tour Bon ben voilà 17h15 Fin de la première journée On va tranquillement aller attaquer la deuxième Écoutez ça s'est finalement bien passé Un petit utilitaire Mercedes Pas de problème euh, Ni à la loque ni à la restitution euh, jusque là en tout cas, parce que c'est les boss qui reçoivent le compte rendu par mail et euh, le tarif final. Mais bon, normalement c'est bon. Oh, par contre, laisse tomber, en hein, ce matin je devais aller chercher de la marchandise à 50 km d'ici. J'ai mis 1h40. J'ai mis 1h10 pour faire les 15 premiers kilomètres et sortir de Paris. Et ensuite, euh, j'ai mis une demi-heure pour finir. Les 35 derniers. le risque lui oh, ça c'est beau ça ça, ça c'est beau ça merde je l'ai vu trop tard en plus je suis vraiment à la bourre pour le boulot mais à mon avis ça n'était qu'un même si c'est déjà très chiant je pense que ça n'était qu'un problème technique Ah là, ouais, J'ai beau être matinal, j'ai mal. là. Putain, peut-être que ça passe. Non, je sais pas. Oh, c'est toujours trompeur, Non, ça passe pas. Là, ça passe tout juste. Non. Si, c'est ça. Non, extérieur. Non. Ben, je me suis trompé, je vais faire tout le tour de Paris, j'ai les boules. Je suis vraiment trop con. Oh non. Bon, je crois que ça change... Je crois que ça, ça rallonge de deux minutes uniquement, mais merde. Oh la nous on va faire tout le tour de Paname. C'est-à-dire qu'on va revenir au niveau de là où on est parti. Non, mais ça c'est vraiment l'erreur de... L'erreur de provincial, quoi. Et je l'ai faite. Coup dur. Une demi-heure de périph' oh là là. Bon, cela dit, c'est moins bouché sur cet axe-là Donc au oh, moins, je suis peut-être un petit peu gagnant, finalement Ça va être plus sympa, quoi, dirons-nous Plus sympa, disais-je Ouais c'est long, hein, une demi-heure de périph', quasiment. Euh, je crois que j'aurais fait quasiment un demi-tour du périph' en plus, même. C'est long, long, c'est chiant. Je suis crevé. Les côtés il euh, y en a partout oh elle en fait un bruit ta à toi dis donc ça avance pas mais ça pète zouille enfin, ça avance pas ça avance toujours plus que nous en tout cas tu l'as fait avancer plus vite que moi c'est sûr le soleil cogne dans mon coq Voilà, je j'ai un problème avec mon klaxon. Là, je voulais faire du plein phare, j'ai mis le klaxon. Quand même pas permis d'être aussi débile. Et pourtant, je remplis toutes les cadres. Ouh, les vibrations de la route là, avec l'envie de faire pipi, c'est immonde. Ouh, là ça a dû être sympa je suis désolé on va pas jouer les voyeuristes ou les voyeurs tout court mais ça a dû cogner méchamment là. ouais a l'air d'y avoir du dégât allez début de journée 6h30 du matin, fin de journée, 2h du matin. C'est pas dommage, ça fait une bonne journée quand même. Je vais aller mettre la viande dans le torchon. Il faut vraiment qu'on regarde ma boîte de vitesse Henri parce que là, elle me fait trop de faux comme ça, c'est très bizarre. il est chaud lui, oh, là, là, lui il est chaud oh, là, là, là, là. oh mais on est le 1er juillet, j'ai froid je me pèle là, je te jure. Il y a du vent et tout, est... Il, est... il est glacial, j'ai froid aux mains. Je suis en train de fermer les... la clim de ma veste. Ah oh, c'est dur. Oh putain. Quand même pas normal. Ah ouais, j'allais sur de l'essence, hein. je vais mettre le plein. Oh, ouais, putain.